Bonjour à tous, j'ai lancé la semaine dernière un groupe fermé sur LinkedIn baptisé communication efficace. Pourquoi un groupe fermé Pour que chacun puisse s'exprimer tranquillement avec un minimum de confidentialité, donner ses problèmes et à recevoir des solutions les plus pratiques, pragmatiques, opérationnelles possibles. La première question qui a été posée sur ce groupe, que j'ai adoré, a été la question suivante. Est-ce qu'il y a une technique pour que les gens lisent les mails <rire> Alors, bon, les, les, les détails de la technique que je propose et sur le groupe, en particulier j'ai commencé par expliquer que je pense que l'objectif c'était pas que les gens lisent les mails, mais que les gens euh, fassent, exécutent ce que vous demandez dans ces mails, mais bon, ça c'est un autre, un autre point. Là, dans cette vidéo, ce que je veux, c'est vous raconter une anecdote, euh, un cas de quelqu'un qui m'avait demandé un coup de main il y a quelques années. Je pense que ça remonte à 2015. Alors, j'ai appelé cette personne avant de faire cette vidéo, d'abord pour savoir si elle était OK pour que j'en parle, et puis aussi pour euh, vérifier si mon souvenir était exact. On ne sait jamais, parfois, j'aurais pu avoir tendance à embellir les choses. Il cette personne m'a confirmé que tout était OK, euh, donc c'est parti nous appellerons cette personne Antoine Dupont. Et on va dire que, enfin, c'est son job, il est banquier privé dans une grande banque parisienne, banquier privé voulant dire qu'il s'occupe de gérer les gros patrimoines, les grandes fortunes. Et il m'appelle donc il y a quelques années en me disant, c'était juste après une formation qu'on avait fait ensemble, formation communiquée efficacement, et il m'appelle, il me dit, écoute, je m'apprête à envoyer un mail à une personne qui vient de vendre sa boîte, il a un paquet de liquidités, je ne le connais pas, ce qu'on appelle la prospection dans le dur, et j'ai l'impression que mon mail ne va pas le faire. Je dis « Ok, vas-y, raconte. » Ben voilà, le mail que je m'apprête à envoyer, alors je ne me souviens plus des termes exacts lui non plus, mais en gros, c'était quelque chose dans le genre. Euh, « Bonjour monsieur, je m'appelle Antoine Dupont, je, bosse pour la, je travaille pour la banque X. » Euh, J'ai euh, eu vent du fait que vous aviez euh, vendu votre entreprise Je pense que nous avons de chose à faire ensemble Surtout, appelez-moi Ou plus exactement, ce qu'il avait dit, c'était N'hésitez pas à m'appeler Vous imaginez bien la réaction du mec qui reçoit ça sur, dans sa boîte mail Il en a une pile comme ça Et il doit se dire dans un coin de sa tête Ok, je n'hésiterai pas à t'appeler mon ami Bref Donc, euh, Antoine me dit Il y a peu de chances qu'il m'appelle je dis oui, là, dit comme ça, il y a peu de chance. En fait, évidemment, ce monsieur allait recevoir 20, 30, 50 mails du même acabit. Donc, il me dit comment est-ce que je pourrais changer ça Je dis, bah, écoute, euh, je te propose, de, de puisqu'on a bossé là-dessus ensemble, euh, et si vous me suivez, c'est quelque chose que vous voulez m'entendre dire pendant des milliards de fois, euh, je vous propose de revérifier quel est ton objectif. Il me dit, bah, mon objectif, c'est de travailler avec lui. Je dis non, ça, c'est l'objectif que toi, tu as, mais par rapport à toi. Moi, ce que je te demande, c'est l'objectif que tu as par rapport à lui. En fait, euh, les gens qui, euh, qui, qui, qui s'approchent de quelqu'un d'autre pour obtenir quelque chose, souvent disent ce que ça pourrait leur apporter, et, euh, sans se préoccuper de la personne qui est en face. Exemple, euh, j'aimerais beaucoup travailler avec vous, j'aimerais beaucoup rentrer dans votre entreprise. Moi, ma réponse dans ces cas-là, c'est toujours la même, c'est, bah, il manquerait plus que tu n'aies pas envie. Si tu n'avais pas envie de rentrer dans leur boîte, qu'est-ce que tu fais ici Si tu n'avais pas envie de travailler avec lui, pourquoi tu lui envoies un mail donc, en fait, il me dit, oui, tu as raison, l'objectif, mon objectif pour ce mail, en fait, c'est le convaincre de me donner un rendez-vous. Bah, bah, il me dit, d'accord, donc c'est ça qu'il faut que tu lui dises. Il me dit, comment ça bah, Tu n'as qu'à lui dire dans ton mail que tu lui écris pour ça. Il me dit, d'accord. Donc, en fait, je lui dis, je lui écris, je vous écris aujourd'hui pour vous convaincre de m'accorder un rendez-vous. Je me dit, attends, m'accorder, c'est un petit côté quand même, euh, faveur spéciale du jury, euh, je euh, euh, demande une faveur au roi. Donc, tu te mets un tout petit peu en en dessous de la personne qui est en face, ce qui n'est pas juste, euh, dit par exemple que tu veux euh, euh, le convaincre de te donner un rendez-vous. Il me dit « Oui, d'accord, ça, ça va. »« Ok, donc je vous écris pour vous convaincre de me donner un rendez-vous. » Je dis « Après, quels sont les arguments que tu as pour le convaincre de te donner un rendez-vous » Il me dit, écoute, il y aurait ça, et puis ça. Le deuxième, objet, le deuxième argument, d'ailleurs, étant quelque chose qu'il n'avait pas du tout évoqué dans le premier mail, qui est quelque chose qui le concernait, lui, beaucoup plus dans ses qualités humaines, dans ses qualités émotionnelles, dans le lien qu'il accordait, qu'il construisait avec ses clients, donc, qui me paraît intéressant pour convaincre la personne de le recevoir. Et donc, il termine son mail, et il me dit, bon, et euh, avec ça, qu'est-ce que je mets bah, Écoute, euh, conclut Comment ça, conclue ben, « Conclure, c'est vérifier si on a atteint son objectif. »« il dit, mais Ça, je ne peux pas savoir. »« Alors, je te propose de rappeler ton objectif en disant que tu, as espéré la, que tu espères l'avoir atteint. » D'accord Donc, il a terminé son mail en écrivant « J'espère vous avoir convaincu de me donner un rendez-vous. » Bon, évidemment, il a eu un petit moment d'hésitation à l'idée d'envoyer ça exactement. Mais je lui ai rappelé qu'il m'avait appelé en se disant que de toute façon, il pensait être carbonisé avec son mail d'origine. Donc, il a effectivement fait partir ce mail. Et si je vous raconte cette histoire, c'est que oui, en fait, euh, il m'a confirmé que 48 heures plus tard, la personne l'avait appelé pour lui donner un rendez-vous. Alors, l'histoire ne s'arrête pas là. Quand il a rencontré cette personne, je pense qu'il n'a euh, pas suffisamment euh, ajusté son objectif, mais là, j'étais pas euh, dans, la, dans, dans, la, dans la scène. Euh, donc, il m'a dit qu'il n'avait pas réussi à convaincre la personne de lui confier son patrimoine. Mais ce n'est pas le plus important. D'abord, ce que je vous propose, ce n'est pas une recette magique. Et en plus, là, moi, ce que je voulais, c'était répondre à la question « Comment faire pour que les mails soient suivis des faits ?» Voilà une proposition que je vous fais. Donnez votre vrai objectif, l'objectif que vous voulez vraiment atteindre une fois que la personne a terminé de lire votre mail. Vous convaincre de travailler avec moi, ce n'est pas l'objectif au moment où vous envoyez le mail. C'est trop loin. Ici, au moment où la personne va terminer le mail, en général, ce que vous voulez, c'est qu'elle vous donne un rendez-vous, par exemple. Bien évidemment, cette méthode s'applique quand vous envoyez des mails à euh, une équipe projet, à votre manager, à vos collaborateurs, etc., etc. Si vous voulez en savoir plus, je vous invite fortement à rejoindre le groupe Communication Efficace. Je vous mets le lien juste en dessous de cette vidéo. Et bien évidemment, si vous avez des questions, des demandes sur ce point-là ou sur d'autres, les commentaires sont faits pour ça. Posez-moi vos questions, euh, ce que je veux à partir de maintenant, c'est que toutes les vidéos que je fasse répondent à une demande précise qui vient de vous, de manière à ce que je sois sûr de ne pas tomber à côté de choses utiles pour vous. Je vous souhaite une très belle semaine et à très bientôt.